Mes chers élèves, bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur une chaîne. Je vous propose, comme d'habitude, votre livre préféré, L'Arbre aux Alors aujourd'hui, on va voir une activité de grammaire plus correction des activités. D'accord Allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Prenez s'il vous plaît votre livre préféré, l'arbre bombe Je parle des élèves de co 1 deuxième année primaire. Voilà, vous pouvez ouvrir votre livre préféré, page 92. Alors comme titre, le masculin et le féminin, c'est grammaire facile. Alors d'abord, j'observe et je découvre. J'observe bien les noms dans le tableau, ci dessous. Il y a les noms masculins et les noms féminins. Alors le vent, un nuage, mon manteau, ce sont des noms masculins. Les noms féminins, par exemple la pluie, une averse, ma veste. Je range les mots suivants dans le tableau, c'est dessus alors, je vois les noms masculins ce qui, qui commencent par un petit mot. Ce sont des déterminants comme l'exemple de l'un, comme le, un et mon, la, une et mon. Et je range le mot suivant dans le tableau ci-dessous. Alors, ici, c'est un peu difficile de choisir ce que c'est nom masculin ou nom féminin. Orage, température, région, pays, chaleur, été, hiver, gouttes, feuilles et froid. Alors pour cela, il vaut mieux de consulter le dictionnaire. Parfois, on utilise le dictionnaire pour identifier les noms. Est-ce que est, ce sont des noms masculins ou non féminins Orage, température, région, pays, chaleur, été, hiver, goutte, feuille et froid. Alors pour les noms masculins, il y a orage, pays, été, hiver et froid. Orage. Pays. Été, hiver et froid. Les autres mots, euh, ce sont des noms euh, féminins, comme température, région, chaleur, goutte, feuille. Alors, euh, je viens d'expliquer pour euh, savoir euh, exactement euh, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin, il faut consulter un dictionnaire. Et avec l'habitude aussi. Je m'entraîne. Voici ce qu'on appelle la partie de l'habitude. Je m'entraîne. Alors, je vois tout simplement des noms qui sont masculins. Alors, je garde en mémoire les noms masculins et les noms féminins. C'est ça la bonne solution. Recopier les noms en deux colonnes masculin et féminin. Alors, le ciel, le soleil, le thermomètre, euh, le flocon et le tonnerre, ce sont des noms masculins. La neige, la météo, la brise, la tempête, la grêle, ce sont des noms féminins. Euh, recouper un ou une par un autre, déterminant varie tes réponses. Alors, je lis d'abord les noms. Un parasol, un imperméable, un chapeau, un bonnet, un parapluie, un, un orage, une casquette, une écharpe, une sandale, une ombrelle, une pluie, une inverse. Alors on dit euh, parasol, l'imperméable, au moins l'imperméable, mon chapeau, mon bonnet, mon parapluie, l'orage, ma casquette, mon écharpe, ma sandale, en ombrelle, la pluie, l'inverse. C'est pas mon, ma, ton, ta, son, ça ce sont des déterminants possessifs ou aussi les déterminants démonstratifs qu'on va voir plus tard, ce, et 7 et c'est. les noms et indique leur genre. Est-ce que c'est masculin ou féminin Pour t'aider, remplace l'apostrophe par un ou une. Alors je lis d'abord les mots. L'éclair, arc-en-ciel, l'éclaircie l'ouragan l'ombre l'automne l'année l'abri l'intempérie in... l'inondation on dit un éclair un arc-en-ciel un éclaircie un ouragan un ombre un automne une année un abri une intempérie inondation un éclair un arc-en-ciel une éclaircie, une éclaircie, un organ, un ombre, euh, un automne, une année, un abri, une intempérie, une inondation. Alors, recopiez ce ligne et les noms euh, masculins bleus et les noms féminins rouges. On va commencer par les noms masculins. Alors, euh, il y a le brouillard, d'accord Il y a les arbres. Il y a l'abri, il y a parapluie, il y a le vivre, il y a le verglas. Ça, c'est ce qu'on appelle des noms masculins. Et les noms féminins, par exemple la circulation, la grêle, euh, plantes, sécheresse, l'abri, parapluie, euh, l'herbe, la voiture. Alors la voiture, l'herbe. Elle parle plus, non. Non, l'herbe, la voiture, euh, la sécheresse, la plante, cette plante, la grêle, la circulation. Alors les noms féminins, c'est la circulation, la grêle, cette plante, la sécheresse. Euh, l'herbe, et la voiture. Bien sûr, ici, vous allez écrire une phrase avec deux noms masculins et deux noms féminins dans un choix, et un nom masculin et un nom féminin. C'est-à-dire une phrase qui contient un nom masculin et un nom féminin. Vous pouvez aussi relire le début du texte jusqu'à la ligne 6. Relire le début du texte jusqu'à « Il faut ce qu'il faut ». Euh, je parle ici sur l'IH, page 90, et relève dans ce passage du texte deux noms masculins et deux noms féminins. C'est vraiment facile pour vous maintenant. Alors vous avez compris cette, euh, cette leçon de grammaire facile, le masculin et le féminin numéro 1. Dans quelques instants, dans la, vidéo, dans la prochaine vidéo, je vous dans la correction des exercices et des activités de mon cahier d'activités.